Chers traders et investisseurs, lundi 15 juin, bonjour. Alors la crise sanitaire empirant dans plusieurs endroits critiques du globe, tels que la Chine, les États-Unis, le Japon, ce qui est très important, voire l'Iran, et je ne parle même pas de l'Amérique du Sud ou de la Russie, les marchés ont repris ce matin leur route vers le sud avec un gap assez significatif, ce qui est donc parfaitement normal et logique. Mais encore une fois, les marchés américains vont donner le là cet après-midi et surtout, il faudra surveiller leur clôture pour voir si les choses sont perçues de la même manière de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ces marchés sont très nerveux, en témoignent la volatilité et l'amplitude des mouvements ce matin, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, aussi bien à la baisse que dans la reprise. Bien évidemment, même si notre prochain objectif sur le DAX est à 11 300, nous nous garderions bien de prendre toute nouvelle position de swing trading, c'est trop risqué et de plus rien n'est moins sûr que nous ne soyons dans la mesure d'aller le toucher ou l'atteindre à très très court terme. Dans ce contexte, nous avons été très actifs ce matin et nous avons réalisé de nouveau un strike avec 7 trades gagnants sur sept, accompagnés de quatre médailles. Espérons un après-midi aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.